Nous voici à la quatrième leçon. Le sujet de cette leçon, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être plus basique que cela. Le christianisme pour débutants. Nous allons parler de Jésus ce soir, jusqu'ici dans notre série intitulée « Le christianisme pour débutants ». Nous avons couvert les sujets suivants, la croyance fondamentale en Dieu, la religion chrétienne elle-même, et la Bible, et en fait, nous avons essayé de répondre à la question, pourquoi les chrétiens croient-ils en Dieu? pourquoi croit-il qu'il y a un Dieu? Et nous avons répondu à cette question. La religion chrétienne, nous avons comparé la religion chrétienne aux autres grandes religions du monde pour démontrer ses points forts et ses avantages en comparaison avec d'autres religions du monde. Et puis la dernière fois nous avons parlé de la Bible. Pourquoi les chrétiens croient-ils que la Bible est inspirée de Dieu? Nous en avons donné quelques raisons. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons examiner la raison pour la foi et la Bible, et c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il y a beaucoup de théories au sujet de Jésus. Certains disent qu'il est un ancien rabbin juif, un prophète de quelque sorte, un fantôme, un esprit. Certains ont même dit qu'il est une sorte d'extraterrestre, une forme de vie plus avancée. J'ai lu un article de quelqu'un qui proposait cette idée. Et je suis sûr que les spéculations vont continuer et plus d'opinions et de théories seront éventuellement développées. Il y a toujours une nouvelle idée quant à la personne de Jésus. Mais dans cette classe et pour les chrétiens, la seule source d'information au sujet de Jésus et de sa vie, de son ministère et de son enseignement, la seule source authentique, source ayant de l'autorité quant aux informations sur Jésus et la Bible elle-même. Cette leçon devrait vraiment avoir pour titre, que dit la Bible au sujet de Jésus? Cela devrait être si simple. Cela devrait sembler si fondamental, oui, bien sûr. Et pourtant beaucoup de gens qui prétendent être chrétiens inventent des idées et des théories invraisemblables. Et vous leur demandez, où avez-vous trouvé cela? Ça ne vient sûrement pas de la Bible. Et c'est toujours le problème. Ils l'ont trouvé sur l'Internet, mais pas dans la Bible. C'est donc le meilleur moyen de découvrir qui est Jésus, parce que seule la Bible contient des récits de témoins oculaires de sa vie. Enregistrés et conservés pour nous, même aujourd'hui, lors de notre dernière session, j'ai expliqué comment la Bible a été écrite, la Bible elle-même, comment elle a été organisée et pourquoi les chrétiens croient qu'elle vient de Dieu, ou autrement dit, pourquoi les chrétiens croient que la Bible est inspirée. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'était le thème de la Bible ou de quoi parlait la Bible. Eh bien la Bible tout entière parle de Jésus. Il est le point principal de tous les livres de la Bible. Les différentes parties expliquent des choses différentes à son sujet et quant à son interaction avec nous. Par exemple, l'Ancien Testament est vraiment l'histoire de la création du monde et de comment Dieu l'a préparé à sa venue, à la venue de Jésus, en formant la nation juive tous les événements se rejoignent pour former une scène humaine et historique pour son apparition éventuelle comme un homme dans ce monde. Je l'ai déjà mentionné. L'Ancien Testament raconte essentiellement cette histoire à travers les yeux et à travers les mots des prophètes juifs, des chefs et des rois. Souvent, nous nous perdons dans les minuties de l'Ancien Testament, les lois, les coutumes, les histoires, et nous oublions de quoi il s'agit. C'est simplement l'histoire de comment Dieu a créé un peuple unique avec une culture dont la seule raison d'être était d'emmener Jésus sur la scène historique humaine. Point. Et une fois qu'ils ont fait cela, ils ont accompli. C'est pourquoi c'est une telle tragédie qu'ils aient rejeté le Christ. Ils avaient été préparés pendant des milliers d'années pour l'amener sur scène et quand il est finalement arrivé, ils l'ont rejeté. Numéro 2. Les quatre évangiles sont les récits de témoins oculaires de sa vie, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection, et de son ascension au ciel. Encore une fois, l'histoire enregistrée est préservée par des hommes qui étaient avec lui pendant des années et qui le connaissaient intimement. Le reste du Nouveau Testament, écrit par d'autres apôtres et disciples des apôtres, montre comment ces disciples ont établi l'Église chrétienne selon ses instructions. En plus de cela, il y a des enseignements pour aider les adeptes et les disciples à vivre leur vie chrétienne dans chaque génération et environnement. Donc nous pouvons aller n'importe où dans la Bible pour en savoir plus sur Jésus concernant la promesse de sa venue, concernant la préparation pour son apparition, concernant les circonstances de sa naissance miraculeuse, le contenu de ses enseignements, les détails de sa mort et de sa résurrection, les personnes qui l'ont connu personnellement et qui ont répandu son enseignement à travers le monde. C'est là ce dont ce livre traite. C'est toujours à propos de Jésus. Mais je ne pense pas que nous ayons le temps en une seule leçon de le faire. J'en suis convaincu. Nous n'avons pas le temps dans une seule leçon de voir tout cela. Cependant, ce que nous pouvons faire, c'est de nous concentrer sur ce que la Bible dit sur qui Jésus est. C'est en fait la question la plus importante à propos de Jésus-Christ, et nous verrons ce que trois individus contenus dans la Bible disent de Jésus, qui il est. Alors qui est Jésus? Maintenant rappelez-vous, nous posons la question qui est Jésus selon la Bible. Pas seulement ce que nous pensons ou ressentons ou ce que nous apprenons d'un autre livre ou d'un film ou d'un enseignant. Vu que la plupart des récits de témoins oculaires à son sujet sont dans la partie du Nouveau Testament, nous devrions y aller pour en apprendre davantage à son sujet. Donc, des milliers de personnes ont vu et entendu Jésus parler et enseigner et même faire des miracles. Il n'y a absolument aucun doute de son existence parce que les historiens de cette époque écrivent à propos de lui et de son ministère. Certaines personnes pensent, « Oh oui, eh bien, seulement des types dans la Bible ont écrit sur Jésus, non, non, non, non, il apparaît dans les livres d'histoire laïque. Josephus Flavius était un historien juif qui a écrit au sujet de cette période en particulier, le début du premier siècle. Il n'était pas un disciple de Jésus, mais il mentionne Jésus et la religion chrétienne en général dans ses livres d'histoire. Alors voilà quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas un disciple de Jésus, c'est un historien, et il documente l'histoire de cette période. Maintenant, il n'écrit pas seulement à propos de Jésus. Il écrit sur ce qui se passait avec la nation juive, la politique, les conflits militaires qui se passaient à l'époque, et il mentionne Jésus dans son histoire parce que Jésus a joué un grand rôle à un certain moment de l'histoire juive. Alors l'histoire, pas la Bible, mais l'histoire, écrit que Jésus était un homme juif né dans une famille humble qui vivait en Israël il y a environ 2000 ans. Histoire maintenant, l'Histoire nous dit qu'il a commencé son ministère en prétendant qu'il était le Messie juif, le Sauveur, et qu'il a finalement été arrêté et exécuté par le gouvernement romain à l'insistance des dirigeants juifs qui l'accusaient de provoquer une agitation civile par ses enseignements. Ce n'est pas juste la Bible, c'est l'histoire. Nous pouvons savoir ce qui s'est passé en lisant des livres d'histoire. Éventuellement, selon l'histoire, ces partisans ont établi l'Église chrétienne basée sur ses enseignements. Donc, tout ce que je viens de mentionner, c'est ce que les livres d'histoire enseignent sur les faits de la vie de Jésus. Donc, quiconque vous dit, « Ce n'est qu'un fantasme, c'est juste dans la Bible, non non non non. » nous avons beaucoup de documents historiques qui mentionnent l'existence de Jésus. Il y en avait d'autres, cependant, à l'époque, qui ont réellement suivi Jésus comme ses disciples particuliers, et ils ont aussi enregistré leurs récits de sa vie, et nous avons ces récits aujourd'hui. Alors c'est de ces écrivains dont les écrits forment le Nouveau Testament que nous pouvons établir une image beaucoup plus complète de qui était vraiment Jésus pour notre étude. Nous allons examiner trois de ces hommes, leurs écrits et leurs descriptions de Jésus. Donc, le premier témoin. Le premier témoin est Pierre, bien sûr, l'apôtre Pierre. Pierre était pêcheur de métier et avec son frère André, il avait une entreprise familiale. Il a été le premier apôtre appelé par Jésus à le suivre à temps plein. Il allait entendre tous les enseignements de Jésus, assister à ses miracles, et plus tard être un leader dans l'établissement de l'église et enfin mourir en martyr à Rome, affirmant jusqu'à la toute fin que ce qu'il avait entendu et vu était vrai, rappelez-vous, ces hommes qui ont été martyrisés, ils auraient pu sauver leur vie simplement en disant, d'accord, je plaisantais. Est-il trop tard pour m'excuser, je ne crois pas vraiment je ces vraiment choses. Je l'ai dit juste pour être populaire ou pour gagner de l'argent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés à la mort. Pendant le ministère de Jésus, Jésus a demandé aux apôtres, y compris Pierre, basé sur ce qu'ils l'ont vu dire et faire, qui pensaient-ils qu'il était? Et nous connaissons la réponse. Pierre a répondu sans hésiter. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, même pendant que Jésus était vivant, la Bible dit que Pierre a cru et a déclaré qu'il était le divin Fils de Dieu. Plus tard, après l'exécution de Jésus, Pierre décrit les choses qu'il a vues de ses propres yeux alors qu'il réprimande les Juifs pour leur cœur dur et leur incrédulité. Le dimanche de la Pentecôte, c'est Pierre qui prêche à la foule après que Jésus soit monté au ciel, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Pierre se lève pour prêcher, et il dit à la foule, «Vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'un meurtrier vous soit accordé. » Vous savez quand ils ont échangé Jésus pour Barabbas, c'est de cela dont ils parlent ici. Vous avez échangé le Saint et le Juste, et avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Maintenant, au verset 15. Un fait dont nous sommes témoins. Nous, signifiant lui et les autres apôtres. Maintenant, beaucoup a été écrit sur Pierre dans le Nouveau Testament, et Pierre lui-même écrit deux des Épitres, contenus dans cette partie de la Bible, mais juste ces deux passages que nous venons de lire résument bien ce que Pierre pensait de Jésus basé sur ce qu'il a vécu. Alors Pierre a prétendu que Jésus était le Christ et le Messie, le Sauveur promis par l'Ancien Testament. Autrement dit, Jésus était celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. C'est ce que Pierre a dit. Pierre a également conclu que Jésus était divin basé sur ce qu'il a entendu Jésus dire et ce qu'il l'a vu faire. Donc vous voyez un homme ressusciter une autre personne de la mort, il n'y a qu'une conclusion à laquelle vous vous allez venir, ce n'est pas juste une personne ordinaire ici. Cette personne a un pouvoir divin, elle est divine. Et puis finalement, les gens ont vu Jésus exécuté par les soldats romains et ils l'ont vu ensuite, après que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts. Donc, comme je l'ai dit auparavant, Pierre n'a jamais changé ni renié son témoignage, même quand il a été menacé, emprisonné, et finalement envoyé à sa mort pour avoir dit ces choses. Donc quand nous voulons savoir qui est Jésus, la Bible, à travers les paroles de Pierre, dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, et qu'il a été ressuscité d'entre les morts. C'est ce que dit Pierre. C'est son témoignage s'il était ici aujourd'hui. Demandons à quelqu'un d'autre qui était là à l'époque. Demandons à Thomas. Thomas, un autre apôtre, nous n'en savons pas autant sur Thomas que nous en savons sur Pierre, bien sûr, mais c'est lui qui est souvent appelé Thomas l'incrédule. Thomas l'incrédule parce qu'il voulait la preuve de la résurrection de Jésus avant de croire. Ce qu'il dit à propos de Jésus est intéressant à cause de ce fait même. Il exige une preuve avant de continuer à croire. Il croyait. C'est lui qui a dit, quand Jésus était en vie, et qu'il prévoyait aller dans la Judée où c'était dangereux pour Jésus parce qu'il le recherchait. N'est-ce pas Thomas qui a dit, allons tous avec lui. Et, et Allons mourir avec lui s'il le faut. Il était donc zélé, il n'avait pas peur, j'ai l'impression, et ce n'est que mon opinion, qu'il a été écrasé par le désappointement quand Jésus a été exécuté. Il pensait vraiment que Jésus était vrai, qu'il était le Messie. Il était prêt à mourir avec lui. Quand Jésus exerçait son ministère, alors, quand Jésus a été exécuté, il était écrasé. Et alors, quand les autres sont venus en disant, nous avons vu le Messie, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Non non non non non, j'ai été brûlé une fois, ça suffit, à moins que je ne voie les trous, à moins que je ne voie de mes propres yeux, à moins que je ne touche les trous et son côté de mes mains. Je ne vais pas y croire. Et je n'en veux pas à Thomas, parce que c'est une réaction très humaine qu'il a eue. Je ne veux plus être blessé. Je ne veux pas être excité puis désappointé encore une fois. Je suis accablé, je suis en deuil. Alors, ce qu'il dit à propos de Jésus est fascinant à cause de son incrédulité à un moment donné. Il connaissait Jésus. Et comme les autres apôtres, il avait vécu et travaillé avec Jésus pendant trois ans. Il a vu les miracles, il a entendu les enseignements. Il a vu Jésus mourir sur la croix. Il était convaincu que Jésus était mort, son exécution ayant été si brutale et si définitive aux mains des soldats romains. Et comme je l'ai dit, quand les autres apôtres rapportaient qu'ils avaient vu Jésus ressuscité et vivant de nouveau, Thomas n'y croyait pas. Maintenant, dans l'Évangile de Jean, nous lisons à propos la confrontation de Jésus avec Thomas et comment Thomas est encouragé à croire. Donc, en Jean chapitre 20, verset 24, jusqu'à 28, on lit, Thomas, appelé Didym, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.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 Notez ce que cet échange nous enseigne à propos de Jésus. Thomas croit que Jésus est effectivement ressuscité des morts. Il le croit maintenant. Thomas reconnaît que Jésus est Dieu, pas seulement un prophète, ou un enseignant, ou un saint homme. Il est Dieu mon Seigneur et mon Dieu L apôtre démontre aussi que Jésus est digne de foi et aussi d'adoration mais aussi d'adoration. Et Thomas en appelant Jésus Seigneur indique que Jésus a autorité sur lui. Encore une fois, un court passage, mais un passage où la Bible expose des faits importants sur qui Jésus est, l'objet divin de foi et d'adoration. Et il est Seigneur sur nous. Les gens sont libres de choisir s'ils croient ou non. Je partage cela avec les gens les gens écrivent sur le site, ils disent parfois des choses méchantes, que nous sommes fous, et que tout cela est juste de la folie. Et ma réponse à eux est, et, vous pouvez choisir de croire si vous voulez ou non. C'est votre choix, mon ami, mais vous ne pouvez pas nier que c'est ce que cela enseigne. La Bible enseigne que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est divin, que Jésus est ressuscité d'entre les morts. La Bible enseigne tout cela. Vous n'avez pas à le croire si vous ne voulez pas, mais vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Bon, une troisième personne en continuant, et la troisième personne serait l'apôtre Paul bien sûr. Peut-être que personne d'autre que Jésus lui-même n'articule en plus en détail le caractère et la personne de Jésus-Christ que Paul l'apôtre. Comme nous le savons, Paul était un juif. Et premier persécuteur de l'Église chrétienne, c'était un pharisien. Les pharisiens étaient des avocats. Ils étaient avocats, ils connaissaient la loi et ils interprétaient la loi pour le peuple. Paul était une sorte d'avocat. Il appartenait au parti des pharisiens, si on peut dire. Le terme pharisien signifie ceux qui sont à part, les mis à part. Il y eut un temps où les pharisiens étaient les héros du peuple. Pendant la période intertestamentaire. Il y a eu un temps où le grec était, la culture grecque et la langue grecque, les coutumes grecques commençaient à câbler les juifs au point où ils ne connaissaient même plus la langue hébraïque, et ils s'éloignaient des saintes Écritures et s'attachaient à la mythologie grecque et à la philosophie grecque. Et parmi le peuple juif, ce groupe s'est élevé pour protéger la parole, pour protéger la parole de Dieu, pour protéger les Écritures, pour retourner à la Bible, retourner aux sources. Ils étaient les mis à part, les pharisiens. Ils étaient des héros à cette époque. Mais après un certain temps, après un siècle ou deux, ces gens ont dérivé vers le légalisme et toutes sortes de religions plus colorées, plus voyantes et ainsi de suite. Alors ils avaient gardé le nom et la réputation, mais ils n'étaient plus vraiment les mis à part. Donc, Paul était l'un d'eux. Il était un pharisien. Et les pharisiens eux-mêmes faisaient partie de la classe dirigeante, de la société juive du jour de Jésus. Il était zélé pour le judaïsme et avait obtenu un mandat du Conseil au pouvoir des dirigeants juifs pour mener une campagne de persécution contre les chrétiens afin de décourager leur croissance. Autrement dit, il a obtenu des chefs de la nation la permission par la loi de traquer les chrétiens, de les mettre en prison et de détruire cette religion en racontant sa propre expérience. Paul décrit la rencontre avec Jésus-Christ qui a changé sa vie. En acte 22, nous lisons, « Hommes frères », c'est Paul qui parle maintenant, il dit, « Frères et Pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, tout comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, » c'est ainsi qu'il parlait alors du christianisme au début, on l'appelait la voie. J'ai persécuté jusqu'à la mort liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et aussi tout le collège des anciens mans sont témoins. J'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis, afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi, je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Je répondis, Qui es-tu, Seigneur Et il me dit, Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferais-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien. À cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivais à Damas un certain Ananias, un homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit, Saul, recouvre la vue, au même instant, je retrouvais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et ainsi a commencé la conversion et la mission de l'un des apôtres les plus prolifiques de Jésus. Maintenant, nous savons, à la fois par l'histoire et par la Bible, que Paul est allé prêcher et établir la religion chrétienne dans les provinces et l'Empire romain. Il a finalement été emprisonné par l'empereur Néron et exécuté à Rome en 67 après Jésus-Christ, à cause de son rôle en tant que leader chrétien. Et ainsi, Paul, l'adversaire de l'Église, celui qui n'y est initialement qui était Jésus, a fini par donner sa vie pour sa foi en Christ, dans ses écrits, nous avons une description très dynamique de Jésus et de sa position exaltée. C'est un bon témoin parce qu'il a commencé par ne pas croire en Jésus. Il a commencé par vouloir détruire le christianisme. Donc, il a quelque chose d'important à dire sur le christianisme et à propos de Jésus.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 Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Notez donc ce que Paul a spécifiquement dit à propos de qui Jésus est. Tout d'abord, il dit qu'il est l'image visible de Dieu, quand vous voyez Jésus, vous regardez Dieu. Quand vous voyez Jésus, vous regardez Dieu. Il dit qu'il existait avant la création. Cela signifie qu'il existait avant le temps. Quelle est la signification de cela? Eh bien, qui d'autre existait avant le temps? Dieu. C'est juste une autre manière de dire qu'il est Dieu. Il dit qu'il est suprême sur la création, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il le dit en Marc 16, n'est-ce pas? Tout pouvoir m'a été donné. C'est ce que Marc dit à propos de lui. Ici, Paul dit la même chose. Il a autorité sur toute chose. Il est aussi l'agent de la création. Tout dans le monde matériel et spirituel a été créé par lui et pour lui. Il est éternel, une autre qualité du Paul Dieu vivant, Paul dit qu'il est la tête de l'Église. Et voici un point que je veux faire, Jésus est le seul dirigeant de l'Église au ciel et sur la terre. Il ne partage cela avec aucune autre personne. Il n'y a pas de co-leader de l'Église. Dans la congrégation locale, nous avons des dirigeants dans la congrégation locale, bien sûr, les anciens, les bergers, les pasteurs, peu importe comment vous les appelez. D'accord. Mais dans corps tout entier du Christ, qui comprend toutes les congrégations de l'Église dans le monde, vous savez, le corps du Christ, il n'y a qu'une seule tête et c'est Jésus, qu'il soit au ciel ou sur la terre, c'est toujours Jésus ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une personne, aussi, il dirige ceux qui ressusciteront. C'est une autre façon de dire qu'il est éternel en disant qu'il dirige dans le futur. Autrement dit, Paul dit que c'est lui qui va vous ressusciter dans le futur mais il est déjà dans le futur. Comment est-ce possible? Eh bien, parce qu'il existe en dehors du temps. Nous vivons dans le temps, hier, aujourd'hui, demain, nous vivons dans le temps. Il vit hors du temps. C'est pourquoi Paul parle de lui comme étant là avant la création. Et il est là après que la création est complète et que nous sommes ressuscités d'entre les morts. Il est à la fois au début et à la fin en même temps. Eh bien, qui peut faire une telle chose Seul Dieu peut le faire. Alors il dit que Jésus est Dieu de cinq, six, sept différentes manières. Ces choses ne sont évidemment pas les seules choses que Paul dit à propos de Jésus, mais nous pouvons voir de celles-ci que Paul proclamait Jésus, en tant que divin fils de Dieu à partir de ses propres expériences et de sa connaissance du Christ et de ses enseignements. Donc, nous avons examiné trois des témoins oculaires qui décrivent et expliquent dans la Bible qui ils croient que Jésus est. Et je répète encore, les gens ne sont pas forcés d'y croire. Ils n'ont pas à le croire. Mais ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et si vous enseignez quelqu'un d'autre et partagez avec quelqu'un d'autre, il n'y a aucune raison pour eux d'être fâchés contre vous. Il n'y a aucune raison pour eux de vous appeler toutes sortes de noms ou de dire que vous êtes étroits d'esprit. Tout ce que vous dites est que vous leur montrez simplement ce que la Bible enseigne à propos de Jésus, c'est tout. Vous pouvez l'accepter ou le refuser. Je veux juste vous le montrer. Donc, cela nous laisse avec une dernière personne à examiner, et bien sûr il s'agit Jésus lui-même. Notre description de Jésus serait incomplète si nous n'examinions au moins les quelques choses, que le Seigneur a dites à propos de sa véritable identité. Voici trois choses, très brièvement, qu'il a dites de lui-même à trois personnes différentes. Numéro 1, la Samaritaine. En Jean 4,25 à 26. Dans une conversation avec une femme pendant qu'il voyageait, Jésus répond à sa question à propos de qui est le vrai Messie. 4,25 à 26, il est dit, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est un passage d'écriture étonnant parce que Jésus ne dit cela à personne. Mais il le dit à une femme samaritaine. Directement. Parfois, Jésus disait le Fils de l'homme, c'était une manière codée de faire référence à lui-même, vous comprenez Mais ici, c'est tout à fait clair. Oui, le Messie arrive, c'est vrai, c'est moi, celui qui te parle, je suis le Messie. C'est juste une chose incroyable que Jésus dit ici. Alors Jésus se décrit comme le Sauveur dont les Juifs parlaient. Un argument est que, eh bien, Jésus avait de bonnes intentions, mais il était perturbé. Il était fou. Eh bien, les fous ne ressuscitent pas les morts, mais vous savez, et ici, ce n'est pas un fou. Il est juste en train de dire qui il est. La deuxième personne à qui Jésus parlait Pierre est l'apôtre nous avons examiné la déclaration de Pierre plus tôt dans cette leçon, mais cette fois concentrons-nous sur la réponse de Jésus à ce que Pierre a dit en Matthieu 16. Il leur dit, «Voici Jésus qui parle à ses apôtres», et il leur demande, «Qui les gens pensent-ils que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? » Alors il leur dit, «Mais qui dites-vous que je suis? » Et Simon Pierre répondit, «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant», et Jésus lui dit, «Béni es-tu, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux». Notez que Jésus confirme ce que Pierre dit de lui, que c'est vrai, et il continue même à révéler comment Pierre en est venu à cette connaissance. Le Seigneur le lui a montré. Le Père le lui a révélé. Bon, le troisième groupe sont les apôtres eux-mêmes. Après la résurrection et l'apparition de Jésus à plus de 500 disciples, Jésus donne à ses apôtres et à ses futurs disciples leur mission.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 Surtout. Maintenant, ce ne sont là que quelques-unes des choses qui sont enregistrées concernant Jésus. Mais de celles-ci, nous voyons certaines des choses que la Bible enseigne à propos de Jésus. Je vais juste les lister. Voici quelques-unes des choses que la Bible enseigne à propos de Jésus, qu'il est un véritable personnage historique. Il n'était ni un fantôme ni un conte de fées. Il était une véritable personne. Il était le Messie juif. Autrement dit, la Bible enseigne que Jésus était le Messie juif. La Bible enseigne qu'il était le divin Fils de Dieu. La Bible enseigne qu'il est Dieu lui-même. La Bible enseigne que sous forme humaine, il est ressuscité des morts. La Bible enseigne qu'il est un être éternel. La Bible enseigne l'agent de la création. La Bible enseigne qu'il est le chef de l'Église. Il est l'autorité suprême sur le ciel et la terre. Et nous pourrions continuer. Je n'ai que 35 minutes. Je pourrais continuer, mais la Bible enseigne ces choses sur Jésus, clairement, et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. Donc, nous pourrions continuer, mais je vais terminer cette leçon avec une citation de l'évangile de Jean qui faisait face au même dilemme, c'est-à-dire, essayer d'énumérer toutes les choses qu'il a réellement entendu et vu Jésus faire. Face à la montagne des informations devant lui, Jean écrit dans les 20e et 21e chapitres de son évangile ce qui suit, au chapitre 20, il dit, «Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans dans ce livre. Ce qui signifie dans son évangile, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Autrement dit, je n'ai pas écrit tout ce que j'ai vu et entendu. J'en ai simplement écrit assez pour que vous croyiez. Cela me dit qu'il y a ici assez d'informations pour créer la foi en moi. La personne qui dit Eh bien, je ne suis pas sûr, je n'ai pas assez d'informations. Non. Dieu qui nous a créés, vous et moi, c'est de quoi nous avons besoin, de combien d'informations nous avons besoin pour prendre une décision, et il dit que nous avons eu suffisamment d'informations pour nous décider. Et puis dans le même évangile, Jean 20, un peu plus loin au chapitre 21, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alors juste le peu que nous avons à propos de Jésus remplit les bibliothèques. Avez-vous jamais cherché Jésus sur Google? C'est sans fin. Il y a tellement, tellement de matériel. Alors voilà, qui est Jésus? En fait, une réponse à la question, qu'est-ce que la Bible dit à propos de qui est Jésus Eh bien, nous avons énuméré beaucoup de choses que la Bible dit. Bon, la prochaine fois, nous allons parler de ce que dit la Bible à propos du salut, nous continuons notre série. Merci de votre attention. Je vous en suis reconnaissant.